Bonjour, bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien dans votre famille et les petits-enfants. Et par la grâce de Dieu, vous allez tous très bien. D'accord? Euh, comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel Logosso depuis le Bénin. Je dis bien votre professeur spirituel au Logosso depuis le Bénin. Et quand on parle du professeur Logosso, il y a des gens qui ne me croient pas. Et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur moi. Euh, Laissez-moi vous dire que pour toutes vos préoccupations spirituelles, j'ai été initié à la sorcellerie branche dans la forêt sacrée. Ici, je suis dans la forêt sacrée. Ici. Hein? Je vais vous montrer des choses. Maintenant, vous allez voir. Ici, je suis dans la forêt sacrée. J'ai été initié par la sorcellerie branche dans cette forêt sacrée auprès des 41 sages qui travaillent dans cette forêt. Cette forêt appartient à... Ah, mes ancêtres. Il y a des sages qui travaillent dans la forêt sacrée ici avant que je suis né. J'ai été initié à la sorcellerie branche depuis que j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Vous voyez Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous euh, annoncer que pour toutes vos préoccupations spirituelles, le retour affectif, le désenvoûtement, ceux qui ont été envoûtés par la sorcellerie, ceux qui a été envoûtés par des mauvais esprits, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à vous désenvoûter euh, par rapport aux euh, problèmes de retour affectif, ceux que leur mari ou bien leur copine et femme ont abandonné, je, je suis capable, j'ai la capacité de vous aider, donc pour toutes vos préoccupations spirituelles, je suis prêt à vous aider, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous me comprenez très bien. Il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas dans le domaine du portefeuille magique et des valises magiques, des choses qui produisent de l'argent. Non, je ne suis pas dans ce domaine. Et je vous dis toujours, de ne vous mêlez pas dans cette affaire. Vous allez dépenser votre argent pour rien. Et au total, vous, vous, ne, genre, vous, vous ne trouvez aucun résultat positif. Il n'y a rien qui produit de l'argent. Sauf si tu travailles, si tu utilises des savons de chance, et le temps serait bon pour toi. Mais moi, je ne fais pas du portefeuille magique et valise magique. Ne m'appelez pas pour ce genre de problème. Vous me comprenez très bien. Donc, pour toutes vos préoccupations, eh, contactez-moi sur le plus 229-63-20-06-67. Je dis bien WhatsApp ou appel. WhatsApp ou appel. Plus 229-63-20-06-77. Ici... Je suis auprès de divinités, auprès de, de mes divinités, vous voyez très bien, c'est une divinité qui, qui donne de l'argent, qui donne de la richesse, vous voyez, c'est une divinité qui donne de la richesse à toute personne qui désire, qui, qui, qui, qui veut être riche, et s'il si s'est initié à cette divinité, la personne deviendra riche fortement il n'y a pas de problème, il y a des sacrifices on en fait, il y a des rituels à appliquer, vous voyez maintenant, donc je vous montre euh, comment se passent les choses dans la forêt sacrée, ici je suis dans la forêt sacrée, suivez-moi très bien, vous voyez, suivez-moi très bien, ici c'est la forêt sacrée, il n'y a pas de problème pour toutes vos préoccupations, c'est ici que je travaille, il n'y a pas de problème, c'est ici que je travaille dans la forêt sacrée ici, votre professeur spirituel le et je ne suis pas les marabouts les les les, les marabouts qui, qui abordent sur les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi qui ne montrent pas leur visage je ne suis pas ceux-là c'est bien moi votre professeur spirituel le j'ai fait 9 ans vous me comprenez très bien donc suivez moi un peu euh, ce sont les divinités ici vous voyez ce sont les divinités qui sont qui sont installés avant que je suis né, qui sont installés ici dans la forêt sacrée, ça fait des années, des années, ça fait même des années que je suis, moi-même que je suis né, vous voyez, ce sont des divinités, faut approcher ce sont des divinités, vous voyez, donc pour toutes vos préoccupations, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt pour vous aider, des envoûtements, envoûtements pour accéder à, à, à une place de responsabilité, il n'y a pas de problème. Vous voyez Donc euh, ici, ce sont les divinités ici. Ce table que vous voyez, regardez très bien. Ce table que vous voyez, c'est un arbre qui est ici. Et ça fait déjà des années dans cette forêt sacrée ici. C'est un arbre sacré. Un arbre sacré. Vous voyez et Il y a des esprits. Il y a des esprits qui sont euh, installés et dans ce table là ici. C'est un arbre qui a été eh, initié. Vous voyez. Regardez très bien. Euh, voilà. Il n'y a pas de problème. Ici maintenant, c'est une divinité. Regardez très bien. C'est une divinité qui est très puissante. Il est très puissant pour toutes vos préoccupations. Le retour affectif. Le désenvoûtement. Le retour de son es. Vous voyez. Le retour de son es. Il n'y a pas de problème. Si votre mari, euh, si c'est ton copine, si c'est ta copine, euh, ton homme qui t'a abandonné, ça fait depuis des années, et il est capable à le faire revenir, il n'y a pas de problème. Ceux qui a été envoûtés par des maladies incurables, il est et, et, et, et présent ici pour vous aider. Et je je n'ai même pas besoin de me déplacer avant de vous désenvoûter de toutes les malheurs dont vous souffrez, vous voyez, et pour toutes vos préoccupations, et si vous ne voulez pas faire des, des, des rituels à distance, vous pouvez déplacer, venir me voir ici, dans dans ce forêt sacrée vous voyez, vous pouvez vous déplacer, dans n'importe quel pays que vous êtes, dans le monde, vous pouvez vous déplacer, venir ici, me voir dans la forêt sacrée, ici, il n'y a pas de problème à distance, vous venez directement euh, me visiter ici, dans cette forêt sacrée, il n'y a pas de problème, comptez sur moi, donc je vous dis toujours, pour toutes vos préoccupations, contactez-moi sur plus 229 63 20 06 77, WhatsApp ou appel, plus 229 63 20 06 77, professeur spirituel Logosso du Bénin, j'ai 29 ans, la connaissance ne dépend pas de l'âge, vous me comprenez très bien, il n'y a pas de problème, merci, merci beaucoup, je vous remercie et bonne journée à vous. Merci.